Le 3 décembre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansk, des frappes préventives de l'aviation de l'armée, des tirs d'artillerie et des systèmes de lance-flammes lourds ont empêché une tentative ennemie d'attaquer en direction de la colonie de Kuzmovka de la République populaire de Louhansk. Jusqu'à 60 militaires ukrainiens, deux chars, un véhicule de combat d'infanterie, trois véhicules blindés de transport de troupes et quatre camionnettes ont été détruits. Dans la direction Kranolimansky, une tentative des forces armées ukrainiennes d'attaquer en direction des colonies de Kolomichika et Zitlovka de la République Populaire de Lugansk a été contrecarrée. À la suite des frappes aériennes de l'armée et des tirs d'artillerie, les unités ennemies ont été arrêtées et dispersées. Plus de 30 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat d'infanterie et trois véhicules blindés Kozak ont été détruits. Dans la direction de Donetsk, les forces armées ukrainiennes ont tenté en vain de rétablir la position de leurs troupes dans les zones des colonies d'Andrivka, Odionovka, Avdivka et Marienka de la République Populaire de Donetsk. A la suite des dégâts causés par le feu, jusqu'à 60 militaires ukrainiens, deux chars et cinq véhicules de combat blindés ont été détruits en une journée. Dans la direction sud de Donetsk, l'ennemi a tenté de contre-attaquer dans les zones des colonies de Sledkoye, Chevchenko et Novomayorskoa de la République Populaire de Donetsk. Les frappes de l'aviation d'attaque et les tirs d'artillerie ont arrêté les unités des forces armées ukrainiennes et les ont repoussées vers leur position d'origine. Les pertes de l'ennemi dans cette direction se sont élevées à plus de 40 militaires ukrainiens tués et blessés. Deux véhicules de combat d'infanterie et cinq véhicules ont été détruits. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie ont vaincu trois points de contrôle ennemis dans les zones des colonies de Kupiansk, de la région de Kharkov, de Sviatogorsk et de Konstantinovka de la République Populaire de Donetsk. En outre, 74 unités d'artillerie en position de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 195 districts ont été touchés. Dans la zone de la colonie de Kramatorsk de la République Populaire de Donetsk, deux points de déploiement temporaire de mercenaires étrangers ont été touchés. Dans la zone de la colonie de Kalniki dans la République Populaire de Donetsk, un radar de contrebatterie en TPQ-37 de fabrication américaine a été détruit. Deux dépôts de missiles et d'armes d'artillerie et de munitions des forces armées ukrainiennes ont été détruits dans les zones des colonies de Tabavka dans la région de Kharkiv et de Dans La région de Zaporozhye, Des avions de combat des forces aérospatiales russes ont abattu un hélicoptère milite de l'armée de l'air ukrainienne près du village de Slidovo dans la République populaire de Donetsk. Au cours de la journée, dix véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été abattus au moyen de la défense aérienne dans les zones des colonies de Golikovo dans la République populaire de Lugansk. Sans Kiriyovka, Nikolskoye, Novotroitskoa, Yegorovka et Oljinka de la République Populaire de Donetsk. En outre, huit requêtes des systèmes de lancement multiples, Ima-Revilka ont été interceptées dans les zones des colonies de Popaneya et Lizichansk de la République populaire de Lugansk, Novopetrikovka, Volnovaka et Kubichevo de la République populaire de Donetsk. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 336 avions, 178 hélicoptères, 2609 véhicules aériens sans pilote, 391 systèmes de missiles antiaériens, 6970 chars et autres véhicules blindés de combat, 908 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 3652 pièces d'artillerie de campagne et mortier, ainsi que 7450 unités de véhicules militaires spéciaux.